On dirait. Où que vous soyez, Vision 4 vous accompagne. Vision 4, la télévision africaine. Votre nouvelle application Vision 4 disponible. Téléchargez sur vos téléphones Android ou iOS, Play Store ou Apple Store l'application Vision 4 TV. Tapez Vision 4 TV sur la barre de recherche, cliquez sur l'icône Vision 4, puis installez. À la fin du téléchargement, cliquez sur « Ouvrir » et suivez vos programmes en direct.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 Tapez Vision4TV sur la barre de recherche, cliquez sur l'icône Vision4, puis installer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir après cette longue période d'absence. L'actualité nous l'a imposé avec la belle fête sportive que vient d'organiser notre cher et beau pays, la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, qui s'est achevée le 6 février dernier. Ceci pratiquement à la même période que l'Oshan Total Cameroun 2020, dont la finale s'est disputée le 7 février 2021. Nous étions alors à quelques trois jours du traditionnel message du président de la République à ses jeunes compatriotes. l'on se souvient que son excellence Paul Biya, dans cette adresse à, la, à, sa, à, à ses jeunes compatriotes, fustigeait L'usage pervers des réseaux sociaux pour certains jeunes camerounais, tout comme il condamnait cette jeunesse qui a fait le choix malheureux de faire alliance avec les démons de la haine et de la division. Nous sommes le 8 février ce soir, c'est-à-dire à quelques heures seulement du discours du chef de l'État pour cette 56e fête de la jeunesse qui se célèbre vendredi prochain. Et ils sont euh, nombreux ces jeunes qui attendent cet important moment jeudi, jeudi 10 février. Pour en évoquer ce soir à ma droite, Lucien Bidima, très habitué des plateaux de arrêt majeur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir, un plaisir de venir ici, d'être toujours là. Je salue ceux qui sont avec nous. Ouais. Permettez aussi de que je salue. Euh, non seulement tous mes frères du RDPC, mais également euh, euh, ceux qui travaillent à la Caisse nationale à peu près en social. passant, vous avez remis de votre agression Je me souviens, vous avez été agressé un temps-là Oui, c'était une tentative d'assassinat, il faut le dire. Une épreuve très difficile. Mm -hmm. euh, je tiens à dire que pour rien, pour quelque raison que ce soit, je ne peux me débiner de dire la vérité, de soutenir ce qui est vrai, d'être loyal au chef de l'État. Euh, je continuerai, autant que je ce pas pas apporter ma petite pierre dans la construction de notre pays. Qu'est-ce qui s'est Oui, je rentrais dans le conseil d'administration de la CNPS. Euh, je crois que j'étais suivi lorsque euh, des voyous sont descendus d'une moto. Euh, moi, j'étais au téléphone, je rentais, je faisais quelques comptes rendus et ils se sont attaqués. à moi. Mon poignard, près de quatre fois, il a fallu l'aide du, du Seigneur. La chair. Oui, ah, oui, oui. l'aide euh, du, du Seigneur non, oui que je sorte de la main aujourd'hui ça m'a un peu effondré mais j'ai un mental tellement fort que je ne cherche même pas à savoir les qui sont les ennemis, les qui étaient derrière cela. Ce que je continue à dire c'est que je reste fort, je reste totalement concentré dans la mission qui est mienne non seulement au niveau de la crise nationale à prévoir sociale, comme responsable de la communication, administrative de ce côté mais également sur le plan politique comme euh, euh, présent de sous-section et puis communicant. Oui, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme au niveau civil, où je suis présent des élites de, de ma communauté, me veulent, donc je continue à rester serein. Mais permettez quand même... Est-ce que ce ne serait pas tout cela qui vous vaudrait oui, une jalousie aujourd'hui? Non, mais ben, écoutez, euh, si euh, on commence euh, à compter étage par étage les différentes jalousies, on ne peut pas s'en sortir. Mais je voulais quand même dire, permettez que euh, je présente les condoléances à la famille du sénateur qui est une grande élite, qui était une grande élite de la meufois femme qui nous a quitté, vice-président du Sénat, dont les obsèques auront lieu la semaine prochaine. Mais au niveau de la scène presse Oui, justement, je voudrais en quelques mots évoquer votre cette autre famille. Pour vous, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui a réalisé en 2021 des bénéfices de l'ordre de 60 milliards de francs CFA. Quel a été votre secret Non, le, le secret de la Caisse nationale de prévoyance sociale, au-delà des bénéfices de 60, près de 67 milliards de francs, euh, l'année d'avant, c'était autour de 68, l'autre année, c'était autour de 70, c'est que le... le directeur général, Monsieur Alain-Olivier Moukoula Kambouane, en arrivant à la Sainte-Paix, fixait des objectifs. Nous évaluons dans ce que nous appelons le plan stratégique dont nous avons une vision euh, axée sur cinq ans où nous savons exactement là où nous partons et nous évaluons cette vision presque toutes les semaines. Monsieur Moukoulou s'est fixé d'abord pour objectif d'informatiser tout le système. Mmh. De entrer, c'est-à-dire de mettre euh, euh, le client que nous appelons, c'est-à-dire le pensionné, le salarié, tout ce que qui font euh, des prestations de services chez nous, au corps même de la Caisse nationale de prévention sociale. Il est allé dans la simplification des procédures, il est allé à définir euh, ce qu'on appelle la performance euh, d'une entreprise et à se fixer des objectifs. Donc quand il arrive à la CNPS, nous en avons euh, comme réserve. Il faut prendre comme 10-15 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à près de 300 milliards. Et tout cela va au bénéfice euh, de nos pensionnés, s'il faut le dire, des, des retraités. Euh, vous pouvez savoir qu'aujourd'hui, à partir de votre téléphone, étant sur vous pouvez avoir votre pension retraite, vous pouvez avoir euh, vos différentes prestations. Et aujourd'hui, à moins de 45 minutes, un dossier complet est traité. Donc, c'est le résultat Mais de l'efficacité. Vous prenez une voilà, que les Le résultat de l'efficacité, le résultat euh, de la performance, le, le résultat de l'éthique. Qui font d'aujourd'hui que la SNPES est le meilleur organisme de sécurité sociale en Afrique et l'une des meilleures entreprises au Cameroun à ce qui concerne l'informatisation, la gestion, la rigueur dans la recherche de profits et euh, cette envie toujours de faire que le personnel soit toujours un peu plus fort pour qu'on ramène la CNPS un peu plus haut. – Merci. – Donc voilà cette CNPES aujourd'hui, que, que euh, je suis toujours très content de présenter avec fierté. – Un de ces comme, quatre euh, matins, voilà. on, on effectuera un arrêt majeur justement. – Justement, je le souhaite vivement, d'autant plus que nous sommes en partenariat avec vous, donc je félicite nos euh, hommes-là qui nous accompagnent, euh, je peux dire dans l'information, non seulement euh, de nos différents… – Et dans la visibilité. De la visibilité de la scène peste donc il faudrait véritablement un arrêt majeur. Par Pourquoi Parce que peut ben, une seconde et dit que les gens, ceux-là, les employés qui ne continuent pas à déclarer. Les cotisations sociales, il y a les payés de leurs salariés, ils font ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez vos cotisations, vous en déclarez, vous êtes sûr d'avoir une retraite heureuse. Merci, merci en attendant cet arrêt majeur hein, que nous souhaitons vivement et nous le promotons. À ma gauche, le docteur Emmanuel Mouhamadou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous êtes euh, médecin de formation, euh, vous êtes le directeur de l'hôpital de Fou, c'est pas un secret. Vous faisiez partie, euh, je peux me tromper, euh, de l'équipe euh, médicale pour cette euh, 33e Coupe d'Afrique des Nations euh, qui vient de s'achever. Vous étiez euh, basé sur le site de l'EMB. Alors, que retenir justement de ce moment pour vous, ou alors de cette, de cette expérience personnelle Non, non c'est. C'est un merci d'abord parce que c'est une confiance renouvelée. Confiance renouvelée dans le sens que nous avons déjà précédé en commission médicale le CHAN 2020. Et la CAN était simplement une perfection du, du circuit qui avait été, était, avait été défini pendant le CHAN. Donc il était question essentiellement pour nous de refaire le système et de le perfectionner et de gérer l'afflux massif. Qu'est-ce qui vous aura marqué personnellement Les petites anecdotes Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que quand vous faisiez, par exemple, les prélèvements euh, au niveau, euh, peut-être sur certains joueurs, euh, est-ce que vous avez des petites histoires Non, pas forcément. C'est simplement que, euh, avant, que le, avant que nous n'entions dans le champ et dans la euh, Cannes 2021, il n'y avait pas l'enthousiasme d'aller se faire tester pour aller quelque part. Hum. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vers cette fête euh, internationale de football, que célébrer le Cameroun, les Camerounais ont trouvé la nécessité de se faire une petite santé avant d'entrer au stade. Uh. Et ça, ça m'a permis de, de comprendre que euh, de plus en plus les Camerounais sont un peu plus, plus ouverts et ils comprennent ce que c'est. Et si et... l'occasion vous était encore donnée, c'est volontiers que vous serez, vous feriez partie. Tant ah, que ce sera pour mon pays et pour le bien de mon pays. Car le Cameroun va organiser la Coupe du Monde, ah, par exemple. Je toujours disponible pour mon pays. Merci. Tout juste à côté du docteur Aimé Cyprien pour cela, Olinga. Vous devrez Qu'on qu qu ne présente plus sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, Président. Bonsoir Jean-Marie Mbala, bonsoir à vous millions de téléspectateurs, je salue les copanélistes. Je voudrais saluer également de manière tout à fait spéciale et patriotique tous les révolutionnaires, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire FDR. Hum. Alors, on parlait tout à l'heure de la canne. on imagine la canne a également été sucrée au niveau des militants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire en termes de bonne organisation, on a vu les Sénégalais, on a vu tout le monde apprécier quand même euh, cette organisation, la qualité des infrastructures. Bon, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je, je voudrais simplement dire que pour nous, la canne a été peut-être sucrée un peu, mais beaucoup plus salée, parce que euh, il y a... Et de notre point de vue, ces morts, ces morts qui sont venus davantage obscurcir le tableau, qui pointaient déjà quelques signaux. Ailleurs ah, il y a aussi et, eu des morts, hein ou, pas parce qu'il y a eu des morts ailleurs qu'il faille nécessairement avoir les morts chez nous. Donc euh, c'était une euh, expérience, et je voudrais même d'ailleurs euh, vous me permettez d'exprimer de, de, toutes mes condoléances à ces familles-là qui ont perdu les leurs. Je profite également de l'occasion pour exprimer les mêmes condoléances à la famille de Sylvestre Nandoua, le vice-président du Sénat, qui s'en est allé. Okay. Je, je, je pense que... Et puis, bon, lorsque vous parlez d'infrastructures, soit, oui, il y a eu des infrastructures, sauf que la... Des qualités Non, moi, je, prof, je pense peut-être à une exception près. Oui, on peut apprécier la qualité des infrastructures de Garoua. On peut apprécier euh, la qualité de l'infrastructure de Kwekan. Par contre, euh, moi, je trouve que... le, le Il y a Libé le... aussi Oui, oui, oui. Mais... Par contre, au euh, Japouma, j'ai beaucoup de problèmes avec ce stade. Est-ce que vous avez une moyenne quand même à donner euh, au niveau de ces infrastructures sportives par exemple, Si il y avait une moyenne à donner, je donnerais simplement 10 sur 20. 10, 10 sur 20, quand même pas ça. 10, oui, ça. Bon. mais on, peut, on pouvait mieux faire. Parce que le plus important, aurait, moi j'aurais souhaité qu'on ait 18. Et 18, lorsque vous avez regardé par exemple la pelouse de Japouma, on nous a dit bien avant que ce stade était prêt, six mois avant, et que la qualité de la pelouse frisait vraiment le ridicule. Je, à un moment donné, moi, je croyais que c'était une pelouse qui a été... Non, on a vu quand même... Instables. On a vu les lions et évoluer ailleurs. On ne va pas évoquer peut-être le nom de ce pays. Est-ce que ce n'était pas pire que ce qu'on a vu à Japona hein? Bon, si vous pensez donc... Euh, euh, c'était une infrastructure de qualité parce que les lions évoluaient dans des stades pires ailleurs. Vous comprenez donc que ce n'est pas des infrastructures de qualité, notamment ah. euh, précisément Japuma. Et encore moins de mesures Olimbi. Ah. Parce que d'ailleurs, Olimbe, ce n'est qu'un stade stade Nous attendions le complexe. Nous n'avons qu'un stade qui n'est même pas fini et qui fait des morts. C'est un problème. Merci, merci. Ah, C'est votre avis. Et je l'ai dit tout à l'heure, je vous le conseille, Président. À mon extrême euh, droite, on aurait dit qu'on nous présente plus également. Bonsoir et bienvenue. Merci euh, Jean-Marie. Euh, bonsoir particulier à mes copanélistes. Euh, sans oublier les millions de téléspectateurs qui suivent euh, la chaîne de référence Vision 4. Mm. Et puis euh, un bonsoir particulier à mon président du conseil régional Emmanuel V, ancien Lyon et Notable, le tout premier capitaine des Lyons et Notables, vous savez que nous sortons tout fraîchement de la canne. Vous-même aussi ancien vous... dirigeant du club. Bon, ancien footballeur, ancien international, dirigeant, mais euh, ma foi. Mais euh, pas ancien professionnel. Non, non. Je n'ai pas eu ce charme de traverser le pays. Hum. Alors, euh, le budget, vous avez évoqué le Conseil régional, vous avez évoqué, vous avez salué votre président tout à l'heure, le budget du Conseil régional, élaboré, arrêté par vous, à la somme de 10 milliards, qui vient de se voir, été réjeté euh, par la hiérarchie. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour parler comme au quartier bon, bon, vous savez, le Conseil régional a un organe délibérant, et les conseils régionaux ont étudié de fond encore le, le budget qui leur a été présenté par l'exécutif. Vous savez, c'est un conseil euh, régional euh, qui regorge en son sein euh, plusieurs anciens ministres, secrétaires généraux, directeurs généraux, ingénieurs, proviseurs, et tout, tout est, tout, tout est là. Euh, donc euh, quand nous étudions euh, des dossiers, qu'on nous soumet, c'est avec Munici. Bon, à un moment, euh, on se rend compte que c'est un règlement de compte ou c'est quoi. Bon, il y a des petites choses qui ne vont pas. Il faut toujours rejeter le dossier, même quand bien même c'est un peu fantaisiste. Donc, euh, la tutelle et le gouverneur qui représente l'État, ils ont leurs raisons, mais pas forcément des raisons qui tiennent. Et tout ça, c'est pour freiner le développement de la région. Parce qu'au moment où le ministre Moutazza a lancé le budget, et qu'on dit que le budget de la région du Sud est encore en train. Je dis euh, c'est pas normal et puis euh, les raisons même évoquées ne sont pas des raisons qui tiennent. À un moment on se dit qu'on est obligé de saisir le, le tribunal administratif pour voir la vérité parce que à un moment c'est comme si c'est un problème des hommes. Hum. Donc je ne saurais aller au-delà de. Mais de à cela. Côté de cela on aurait il y a quand même ce marché de 60 millions pour les rideaux qui fait euh, qui fait les choux gras de la presse et on peut lire au niveau des réseaux sociaux 60 millions pour les rideaux est-ce que c'est pas trop bon vous savez les réseaux sociaux euh, ils font leur travail, euh, chacun peut dire ce qu'il veut mais l'information est crédible c'est un marché du euh, euh, passé par euh, les services compétents, ça veut dire euh, le MinMap, l'ARMP et les autres donc euh, ça a régulièrement été passé et je ne vois pas à quoi on va polémiquer dessus. Mmh. Vous savez, euh, s'il y a des problèmes, l'ARMP est là pour réguler, euh, pour cadrer. Euh, le Milmap est là pour contrôler. Et le marché a été passé en bonne et due forme. Bon, certains estiment que c'est trop, mais je vous rappelle quand même que les bâtiments qui habitent euh, les locaux de, euh, du Conseil régional du Sud, ça fait quand même 50 bureaux. Quand on parle de 50 bureaux, il faut les équiper. Euh, bon, à mon humble avis, je ne trouve rien d'extravagant dedans. Donc, euh, pour certains, où ça sort, c'est dedans ou dehors, euh, ils estiment que c'est un peu de trop. Nous avions du travail à faire. Nous devons développer économiquement, socialement et culturellement la région du Sud. C'est de ça qu'il est question que de perdre du temps à faire des débats inutiles. Au cas où l'État contrôle, il y a un contrôleur financier... Euh, il y a des gens nommés par décret du président. Au cas où ça s'avère que c'est mal géré, les services compétents pourront en faire ce qu'ils veulent, et non les réseaux sociaux. C'est du n'importe quoi à ce niveau. Merci. Alors, si vous avez convenance, on va repartir du côté de la régie pour retrouver Jimmy Lagaffe, qui conduit notre bus, et Yannick Yannick Fila pour le décor, justement de cette émission. Et on revient euh, ici sur le plateau. Comme nous le dit cet article d'un confrère Arnaud-Nicolas Mawell, les festivités autour du 11 février 2022 seront marquées par des nouveautés telles que la mise en œuvre des conseils municipaux jeunes et la création d'une chambre des sénateurs juniors. À un mois de la célébration de la 56e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique accélère les préparatifs. Au cours de la deuxième réunion préparatoire à cet événement tenu le 11 janvier à Yaoundé, Mounouna Futsu et ses collaborateurs ont dévoilé la panoplie des innovations liées à la célébration. D'abord, ces nouveautés sont d'ordre pratique. Elles concernent à cet effet la du 11 février dans l'hypothèse où le défilé est autorisé. Ainsi, pour cette édition... Le nombre de carrés des défilants est en réduction, passant de 144 à 49. Le nombre de personnes aussi sera de 49 au lieu de 121, comme par le passé. Ensuite, le ministre envisage lancer le projet national d'éducation civique de réarmement moral. Cette initiative vise à lutter contre l'incivisme dans tous les secteurs de la vie. Pour sa mise en œuvre, l'option des après jeunes a été retenue pour les jeunes. Elle servira de plateforme d'échange entre les jeunes et les responsables du Minjek autour des thématiques variées. Il s'agit de l'éducation civique, le volontariat, la vie associative, l'innovation, l'insertion socio-économique, etc. Enfin, sur le plan de la représentation au sein des institutions républicaines, le MINJEC entend opérationnaliser les conseils municipaux jeunes en 2022. De plus, Mounouna Futsou veut parachever la mise sur pied du Parlement junior. Le ministre envisage la création d'une chambre des sénateurs juniors. Ce projet fera du Parlement jeune... Le reflet du pouvoir législatif selon la configuration constitutionnelle. Comme nous le dit cet article d'un... Merci à Yannick Ifila et à Jimmy Lagaffe. Alors Lucien, ce qu'on peut retenir déjà de ce grand angle de Yannick... C'est le retour du défilé, vendredi prochain. Oui, oui, oui. Euh, moi, je crois que euh, ça fait toujours du bien, hein, la fête nationale, euh, la fête de, de la jeunesse, permet toujours au chef de l'État de revisiter les problèmes qui concernent exclusivement les jeunes. C'est qui est formidable, ça, il faut le dire. Mais on va aller là, d'abord, à regarder le bilan qui a été fait par rapport au dernier discours. Vous savez, les sujets ne manquent pas. Le président a invité les jeunes à s'impliquer autant que faire se peut dans le développement de notre pays. D'ailleurs, il a pris les exemples qui sont tout à fait légendaires. Les exemples à suivre, ces jeunes-là qui vont à l'école, qui font la fierté du Cameroun, qui portent très haut le, le drapeau national. Il a même cité quelques noms et... Aujourd'hui, je crois que le, le président ne va pas manquer de citer les lions indomptables qui, malgré le fait que nous n'avons pas eu la coupe, mais ils nous ont gratifié quand même des matchs euh, très importants et nous avons euh, le meilleur buteur. Par contre, à ces autres jeunes-là, qui, aujourd'hui, euh, se sont livrés à des activités de banditisme, à des activités qui sont toutes nos normes, pas non seulement leur famille, mais également eux-mêmes. Le président de la République va certainement revenir à la sensibilisation de demander que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où on continue à voir des banques Peut-être de avant d'arriver là, euh, Lucien, on sait qu'on a passé deux années, il n'y a pas eu de parade, de parade civile, il n'y a pas eu de défiler 11 février encore moins euh, du, du, du, du, du du 20 mai est-ce est-ce pour dire que finalement les pouvoirs publics ont réussi à vaincre tout à, ou, ou tout au moins à anéantir euh, cette pandémie du coronavirus Non, le Président de la République reste constant au niveau de la sensibilisation. Et nous, avec, nous devons rester constant. De que aujourd'hui la pandémie existe, elle est réelle d'ailleurs. est le, le, le Président nous a demandé en fin d'année de, de continuer au niveau de la vaccination. Mais sauf qu'on peut dire que les mesures qui ont été prises par le gouvernement camerounais aujourd'hui nous permettent de nous mettre plus ou moins à l'écart de... On ne peut pas dire que le danger est totalement écarté. C'est pour cela que vous avez vu il y a ces mesures-là qui sont appliquées non seulement au niveau de la réduction éventuelle des différents carrés, mais également des jeunes qui vont défiler. Mais il est d'autant plus important de continuer à dire aux jeunes qu'il faut... Euh, euh, respecter euh, ces différentes mesures. Peut-être que le docteur nous en parlera plus, mais moi, je continue à aller dans le sens euh, civique, dans le sens de l'éthique, dans le sens de l'avenir de notre pays aujourd'hui, qui interpelle plus que jamais la jeunesse qui doit participer au développement de notre pays. Le président de la République aujourd'hui a concentré des infartitudes, si je ne peux prendre que euh, ce cas au niveau du sport, les meilleurs en Afrique, les meilleurs parmi les meilleurs dans le monde, c'est dit combien le président a un œil euh, véritablement euh, euh, pointé au niveau de la jeunesse. Et en retour, cette jeunesse-là devrait nous rendre la pareille. Non seulement par son éducation, par sa civilité par l'éthique, par la performance qu'ils peuvent mettre au quotidien pour continuer à transformer non seulement le, le tissu économique de notre pays, mais également à entrevoir ce qui peut être utile pour le Cameroun, pour eux-mêmes. C'est cette jeunesse-là que nous voulons, et non, cette jeunesse-là qui se livre à la drogue, qui se livre à toute forme de tout ce que nous voyons, dépravation hein? une jeunesse responsable, voilà, la jeunesse responsable que le président en appelle. Merci, Lucien. Alors, docteur Emmanuel Mouramadou, le coronavirus, avec le retour du défilé vendredi prochain, même si les carrés ont été réduits, le coronavirus vaincu, danger capté, maladie maîtrisée par les pouvoirs publics, avec les mesures barrières, vous avez relevé tout à l'heure cet enthousiasme des Camerounais lors de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, vous faisiez partie de l'équipe médicale. Aujourd'hui, la maladie est maîtrisée, mais on doit toujours respecter ces mesures barrières éditées par les pouvoirs publics. Euh, on va dire que la, la, la maladie à coronavirus est une pathologie qui est présente, elle est connue. Elle est potentiellement mortelle et, et il faudrait... De dire que nous allons progressivement laisser la possibilité de refaire des regroupements si nous sommes sûrs que la, les populations ont pris conscience de cette pathologie. Et là, on, on sort de deux de championnats. Le championnat euh, le, le chan que nous avons joué l'année passée et la canne, euh, la canne qui venait se jouer. Et là, on va au défilé. Ah. Les élèves sortent des classes et puis dans les écoles, je crois qu'on a la maîtrise parfaite des mesures barrières avec les, les élèves du lycée, les peuples primaires qui savent déjà utiliser les mesures barrières qui sont strictes. Ah. Il faudrait simplement dire qu'on peut recommencer euh, le 11 février à défiler parce qu'on sait que la consolidation des actifs doit être une espérance fondamentale. Ah. C'est-à-dire quoi Nous avons ils ont, on a bâti fondamentalement la, la lutte contre la Covid-19 autour d'une communauté décentralisée qui se, re, qui se retrouve autour d'une mairie une mairie, un hôpital de district, un hôpital de district, une unité de, de tests, de testing, de prise en charge de pathologie et également une fois que c'est fait, on peut imposer ou proposer une vaccination ou mmh. un, un test de TDR qui est négatif pour réaliser des, actes, des événements de haute envergure. Mmh. Et là, je pense que le Cameroun est prêt. Mmh. À ce niveau-là, je pense qu'on peut aller, on peut défiler et on dira simplement que les élèves sortiront des écoles où nous avons déjà une sérénité dans les salles et, qui, et les élèves aussi maîtrisent déjà les mesures barrières qui sont presque strictes. Mmh. Et par avoir de conséquences, si nous réduisons les carrés, alors on pourra avoir une très belle fête. Mmh. Alors, au, au, F, au niveau du FDR, le Front démocratique révolutionnaire, comment a-t-on accueilli euh, cette bonne nouvelle, à ma foi, le retour, même si les carrés sont réduits, euh, de la parade civile en tout cas, du défilé du 11 février prochain. Nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous pensons que les problèmes de la jeunesse sont connus. Les problèmes d'éducation, les problèmes d'insertion socio-professionnelle, les, les problèmes les plus euh, urgents. Mais nous avons un problème avec le retour du défilé. Parce que justement, en ce qui concerne l'éducation, il vous souvient, vous avez, si vous allez dans la plupart des lycées de la place, surtout de la ville de Yaoundé, vous vous apercevrez qu'on fait encore du système, euh, on fait encore la mi-temps. Or c'est un problème, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas formés euh, comme ils devraient l'être. Je rappelle ici que euh, je suis également minimalement enseignant à un moment donné, j'ai enseigné, j'ai enseigné pendant 15 ans. Je, je, je crois que euh, on sait... Que le nombre d'heures de cours qu'un enfant doit recevoir par jour, c'est de 8 heures, si on veut couvrir les programmes. Mmh. Et vous savez donc que depuis un certain temps, depuis le début de l'année, les enfants font la mi-temps, dans la plupart des lycées. Donc ce qui veut dire qu'ils ont 4 heures, 4 et demi de cours. Mmh. Je ne comprends pas quelle est eh, la priorité à réserver au retour du défilé par rapport à rétablir justement euh, les 8 heures de durée légale convenues pour une bonne formation de nos enfants au niveau des, des lycées et, et de certains établissements. Je ne comprends pas. Le défilé, quest ce qu'il peut apporter fondamentalement eh, lorsque les enfants continuent à faire la mi-temps ça va recevoir 4 heures de cours au lieu de 8. Donc, pour moi, je ne trouve pas que c'est une bonne décision. Qu'est-ce qui est important à ce niveau Il Le fait... contenu ou alors le nombre d'heures Non, mais le volume, le, le contenu des programmes est cadré sur le nombre d'heures. Si vous avez euh, une année scolaire qui a un nombre d'heures, qui avec des programmes, des programmes de formation, des programmes d'éducation, sont définis sur la base de ce volume horaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque vous vous enlevez 4 heures, cela veut dire qu'en réalité, vous n'allez plus couvrir le, le, le, les programmes. Vous ne pouvez pas les couvrir. Vous ne pouvez pas les couvrir. Et donc, les enfants seront formés au rabais. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je pense qu'il est donc nécessaire, si les informations du docteur sont avérées, que l'épidémie est, est maîtrisée. Moi, je pense que la, la priorité pour un gouvernement qui se suscite de sa jeunesse aurait été justement de faire en sorte que les coûts, dans les différents collèges et les lycées reprennent leur rythme normal, c'est-à-dire que les enfants fréquentent jusqu'à 15h30 comme ils le faisaient avant pour avoir un volume d'heures nécessaire pour une formation efficiente. Donc moi je dis c'est une mauvaise décision ou alors on est allé, on a plutôt on privilégie la distraction au lieu de privilégier la formation efficiente d'une jeunesse hum. qui devrait prendre euh, le relais demain, j'ai l'impression que la jeunesse elle est sacrifiée elle est sacrifiée chez nous elle sert à faire un peu de folklore quelquefois est-ce qu'on aurait d'accord avec vous la jeunesse est sacrifiée en lieu et place du, du, du, du, du retour euh, du défilé il fallait peut-être euh, rester au niveau peut-être pourquoi pas alimenter ou alors augmenter. Le volume de, de cours passer de 4 heures peut-être à 5 heures ou à 8 heures. Comme 8 heures, heures c'est le volume normal. 8 heures le volume normal. normal. Est-ce que vous êtes d'accord, Honoré je, je ne sais pas. C'est une question euh, que vous me posez, vous avez la réponse. Je ne saurais être d'accord euh, de ce que Aimé est en train de dire, parce que vous savez, euh, dans, encore qu'il est enseignant. Hein, la particularité, c'est que c'est un enseignant. Et dans le volet de l'enseignement, il y a cette distraction-là. Je me souviens encore quand on était élève, quelle fierté, quelle beauté, quelle joie de se retrouver le 11 février ensemble en train de manger les beignets à gauche et à droite. Ça fait partie aussi de la pédagogie. Ça fait partie de ces loisirs que les enfants. C'est un moment idéal. Et quand la maladie est venue couper cela... Vraiment, c'était un chaos pour les enfants. Alors, aujourd'hui, revenir à, à cela, pour moi, c'est une aubaine pour ces enfants, parce que je revois encore la période où j'étais à l'école primaire. Qu'est-ce que cette fête représentait pour moi J'ai dit que c'était une fête totale. Je gardais un peu d'argent pour que ce jour-là, que je sois un peu au zénith. Et je n'étais pas seul, c'était avec d'autres. Donc, nous ne refusons pas l'augmentation le, des heures de cours, mais c'est quand même une seule journée spéciale où les enfants peuvent se mettre à l'aise. Et j'estime que... Et qui a toute une bien. symbolique. Ouais, oui, voilà, voilà, voilà. Et en plus de cela, ils ont leur grand-père. On va suivre le discours du grand-père, qu'on ne suit pas chaque jour. Vous savez, le président de la République, euh, il parle généralement à sa jeunesse. Et les enfants veulent aussi écouter ce que dit leur grand-père. Et généralement, vous savez ce que dit le président comme c'est un monsieur qui promet et qui réalise, et les enfants ont toujours besoin de suivre ce qu'il a dit parce qu'ils savent que, une fois dit, ça sera réalisé. Et donc, ils sont contents, ils veulent bien écouter le président, qui veut, qui fait étalage de la vie future de notre République, qui les rassure de certaines choses qu'ils devraient, en principe, bénéficier. Ils attendent ce grand moment, ce grand moment où, le président dit des choses en leur faveur. C'est un grand rendez-vous. Et je dis, je ne peux qu'apprécier. Vraiment, je dis merci à la déclaration du docteur, du médecin. Vous savez, chacun a son domaine précis. Mais il nous a dit ici, à mon Vision que la maladie est maîtrisée. La preuve en est que, même si à certains lieux publics, nous parvenons à mettre ce cache mais ils n'ont pas, lui qui était dans la commission médicale, ils n'ont pas obligé les Camerounais à mettre les cachenets euh, au stade parce que déjà c'est bien d'être prudent mais nous disons aussi merci parce que la maladie est maîtrise. Merci, on va rappeler euh, à ceux qui ont choisi la voie du message ce soir que nous ne prenons pas les appels c'est uniquement euh, le message que nous pouvons euh, lire nous en avons déjà euh, une cinquantaine, une centaine on va essayer, autant que peut se peut, autant que fait se peut, euh, de les liquider. Euh, mais je m'en voudrais, si je ne vous donnais pas la parole, de réagir euh, à ce propos euh, de, de, de, de, de, de, du président au euh, Lingam, qui dit euh, plutôt oui pour l'augmentation ou alors le maintien du volume euh, des cours en tant que celui-là qui a, qui, qui a exercé pendant 15 ans, mais que plutôt que euh, ben, un retour du défilé, il fallait revoir le volume des cours, euh, le mécanique à 8 heures de cours par jour. Vous savez, je suis toujours très amusé lorsque l'opposition prend le pouvoir, euh, ou un responsable de l'opposition, très fort pour critiquer, mais aucune proposition concrète. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la maîtrise de euh, la pandémie Peut-être qu'il est aujourd'hui ignorant de savoir les efforts qui sont faits non seulement au niveau de la jeunesse mais mais également au niveau de la population tout court. Si M. Cyprien avait une mémoire et je crois qu'il a une mémoire qui n'est pas courte, il devrait savoir que la Cour d'Afrique euh, qui vient de se dérouler au Cameroun, il y avait des dizaines de millions de... Euh, des dizaines de, de milliers de personnes qui s'en rendaient au stade, qu'on faisait au préalable les tests et que euh, ces gens-là, plus ou moins, étaient euh, assurés et rassurés. D'ailleurs, je vous dis que, même à ce qui concerne le défilé, il n'est pas au courant des mesures sanitaires qui sont prises au préalable pour que les enfants défilent. Non. Je suis euh, euh, parfois... Euh, déranger lorsqu'on veut tout prendre. Peut-être même à cette jeunesse-là. Euh, quand vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, en Europe et partout ailleurs, les gens marchent pour que la vie revienne à la normalité. Les gens sont en train de protester en Allemagne, en France et partout. Et que M. Cyprien, lui, nous demande de rendre aux antipodes, de mettre nos enfants dans les cages et que ces enfants-là ne puissent pas bénéficier de la fête de la jeunesse qui est la leur. Où ils doivent suivre, au-delà de suivre le discours du chef de l'État, mais qui est d'abord la leur. Alors, mais je voudrais euh, rassurer notre interlocuteur que le gouvernement de la République travaille. Toutes les mesures sont prises en ce qui concerne les mesures euh, sanitaires et que tous ces gens, même ces jeunes qui sont là-bas au préalable d'ailleurs, si vous ne savez pas, seront testés. Non, il faut aller au-delà du besoin de sortir, de vaincre cette maladie. Nous n'allons pas continuer à être esclaves de cette maladie. Nous n'allons pas continuer à ne pas dire, même à la face du monde, j'en ai suivi des reportages même dans certaines grandes chaînes de télévision français dédiées qu'au Cameroun, il y a au-delà, nous pouvons le dire maintenant avec fierté au-delà, des remèdes qui sont euh, euh, ce qu'on peut appeler le protocole à ce qui concerne le Covid, mmh. mais nous ne pouvons pas jeter mettre de côté les dispositions qui sont prises sur le plan local ce qui pour la lutte contre cette pandémie et de dire aujourd'hui que nous sommes de plus en plus heureux de savoir que la situation s'améliore tenez, allez au niveau d'Orca où tous les centres où on a ouvert pour cette pandémie, nous pouvons euh, féliciter le gouvernement de la République de dire que véritablement euh, la lutte contre cette pandémie a produit des résultats aujourd'hui. Il faut aller dans le sens d'analyser ce que veut la jeunesse et ce que euh, ce qu'on doit faire pour la jeunesse. Dit que la jeunesse camerounaise est sacrifiée alors que le chef de l'État ne serait-ce que sur le plan sportif vient de mettre près de 1000 milliards de francs. Je ne je peux pas aller au-delà de ces chauffeurs pour mettre en place des infrastructures sportives concernant cette jeunesse. C'est être de mauvaise foi. Dit que cette jeunesse est sacrifiée alors que on vient de, de gratifier de nouvelles universités. Je pense à l'université euh, euh, du Sud, la Bolova. Euh, Berton euh, voilà. Dit que cette jeunesse est sacrifiée, alors qu'au jour, au quotidien, le président de la République prend tout ce qui est comme mesure pour que non seulement il y ait insertion, mais également il y ait ce qu'on appelle amélioration au niveau du système éducatif. Je crois que c'est de mauvaises lois Alors. Je termine en disant non, je ne peux pas être d'accord avec lui, peut-être c'est un déficit d'information le concernant, mais il doit être rassuré de dire que véritablement aujourd'hui le gouvernement de la République et la bataille du président de la République a toujours été la bataille de la jeunesse. Merci. Alors vous réagissez et puis on va passer à autre chose. Je vais réagir pour dire qu'il n'y a pas de déficit d'information qui vaille. Je vous ai dit que ce milieu-là, c'est le milieu scolaire, je le maîtrise. Je pourrais avoir passé quand même 15 ans de ma vie. Et je dis, je persiste et je signe qu'entre demander à nos enfants d'aller en villégiature en disant qu'ils vont défiler et restaurer le volume horaire normal. Je dis restaurer, ce n'est pas qu'on ajoute, on restaure. Parce que justement, le volume horaire normal pour les cours dans les lycées et les collèges est de 8 heures. 8 heures, il va même au-delà pour, pour certaines filières de l'enseignement technique. Alors, l'enseignement général, c'est 8 heures. Ah. Alors, quand vous avez des enfants qui doivent, être, qui doivent avoir 8 heures multipliées par 5 jours ou bien par 4, parce que le mercredi, c'est 5 heures, vous voyez le nombre d'heures normales que les enfants doivent avoir pour avoir une bonne éducation. Alors, vous serez surpris. Moi, j'ai dit qu'on sacrifie cette jeunesse parce qu'on ne peut pas accepter... Qu Au lieu de restaurer, de faire ce qui est normal, ce qui est prioritaire, c'est-à-dire restaurer le volume normal d'heures nécessaires pour une bonne formation, pour une formation efficiente de nos enfants, on garde le système de mi-temps. Et puis on dit aux enfants, allez défiler. Non, le défiler, c'est de la distraction. Mais nos enfants n'ont pas besoin d'être distraits. Ils doivent être formés et bien formés. Je ne sais pas si vous, vous aviez eu. Jour, mais Attendez. Je ne sais jour. pas si vous, en votre temps, euh, vous aviez eu affaire euh, au lycée euh, 4h30. Non, ce n'est pas 4h. Il faut bon, dire. j'ai des enfants, peut-être que je ah, n'ai pas des enfants qui sont à l'école. Mon enfant qui fait la mi-temps, ah oui. qui est en sixième, il part à l'école à 7h30 jusqu'à 13h30. Ah, mais moi, j'ai des enfants qui sont et puis, à train malheureusement. prendre malheureusement. Il y a un lycée, a un lycée à, à, à, à, à, à, a, à, à 100, 100 mètres de mon domicile. Il y a un grand lycée à ce 100 ce mètres. Concerne, et je concerne. vois ces enfants entrer à 8 heures et sortir à 12h30. Mmh. À midi, parfois, 12h20. Euh, Est-ce que vous avez ne commence pas comme on a 8 heures Et qu'on commence comme on a 7 heures Bon, disons que si nous partons de ce principe, que les enfants entrent à 7h30, sortir à 12h20 faites vous même le calcul à 12h20 même attendez vous c'est chaque même jour même quand ils sortent à 15h30 il y a les heures de repos est-ce que c'est totalement 8h de coup mais bien sûr quand oui, ils sortent à 15h30 je vous dis que je suis enseignant non, monsieur, mais moi j'ai donné nous, nous avons vous enseigné vous et, tous, nous, tous et nous, nous savons quel est le volume normal de nos enfants nous l'avons nous avons appliqué cela 8 heures c'est des mesures qui étaient essentielles et nécessaires. Ça fait combien d'années que vous en vous enseignez un peu Un an. Un an. un an. seulement. Donc, vous comprenez que. Vous Donc, comprenez que, que vous êtes en déficit d'information. Il n'y a et pas, pas de déficit qui va être. J'ai des, qu est des enfants qui sont au secondaire, mmh. j'en qui sont au supérieur, monsieur. Oui, vous, qui regardez, qui sont. Vous n'arrivez même pas à connaître le nombre de, de cours que, euh, que l'État a autorisé aux écoles. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un pense, vous, vous pensez que, oui, vous pensez que lorsque j'ai dit moi, et ça peut se vérifier, monsieur, vous êtes un journaliste brillant, Venez aller par exemple au lycée Bilingue de Kounou. Ce n'est pas la Attendez, chose. messieurs, il faut ne pas, faut pas disser les caméras. On se calme, on se calme. C'est un débat qui vient. On a fait de la mauvaise foi, là. Il ne <rire> faut pas aimer les citoyens. Aimez les citoyens, s'il vous plaît. Aimez les citoyens. Aimez les citoyens, s'il vous plaît. C'est un débat qui que Vous voulez nous tourner en dérision sur les choses qui sont. Vous ne maîtrisez rien. C'est vous qui trouvez que je ne maîtrise rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous demande donc vous venez avec vos caméras et des visions 4. Demain, c'est merc... bon, mercredi. Venez plutôt jeudi. Venez jeudi, vous allez voir à quel moment les enfants entrent et à quel moment ils sortent. Et pourquoi Donc, pas monsieur, demain Est-ce qu'il n'y a pas toujours ce non, système demain, de Bon. Qui, qui, même les mercredis qui peut, qui peut qui, qui, qui, qui prospèrent. Parce qu'on qu peut venir vous dire là en disant qu'aujourd'hui c'est mercredi, c'est pour ça que la, le traitement il est un peu... J'ai dit venez de, les, jours no, les jours normaux ouvra C'est-à-dire lundi, mardi, jeudi, vendredi... Mais là on est en, en, pleine, en, semaine. en pleine semaine de la jeunesse. C'est-à-dire que les activités sont en pleine, là, là, je, je, je dis ce la que j'ai dit là. Moi je, je ne viens pas ici pour euh, vouloir... Euh, sert les gens. Hein. Je viens là pour donner des informations parce que moi j'ai envie de diriger le pays. Alors je peux pas me hein. permettre justement de venir sur un plateau aussi sérieux que celui-ci et vous donner des fausses informations. Hein. Je vous donne des choses qui sont vérifiables. Hein. Et si, d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de, de parents qui suivent cette émission, qui, qui ont des enfants au lycée, et, et, et je vous ai dit qu'il y a un lycée à 100 mètres de chez moi, hein, à 100 mètres. Hein. Vous pouvez vérifier. Donc, et, et du côté de votre village, il n'y a pas de route Ça se passe comment Il y a quand même des établissements hein, tout autour Oui, oui, oui, il y a quelques établissements en Colophon. Dans la Comme rue. lequel Le bon, lycée, par exemple, le lycée de là. Ça à, se passe il comment là Il est pratiquement à... 8-9 km de, de, de, et ça se passe comment C'est toujours monde euh, non, la même chose. Je suis pas allé vérifier, mais je voilà, vérifie à côté de moi. Je vérifie à côté de moi. Yaoundé. Vous, vous voulez vous m'envoyer <rires> vérifier au village Alors on va je penser... vérifier. Vous pensez que les enfants qui sont à Yaoundé se, dans les villages sont mieux lotis que ceux qui sont à Yaoundé ah, Si bien. déjà en pleine capitale on a les enfants à 7h30 et sortent à midi. Vous pensez que c'est différent dans les villages Il faut non, être sérieux. C'est très différent non. dans les villages. Parce Il faut... que ça dépend. Alors, Attendez, je veux quand même donner cette précision Très, très aussi. rapidement. C'est différent dans les villages parce que ça concerne les effectifs des enfants à faire cours. Pourquoi on a instauré la mi-temps C'est que dans une classe, vous avez affaire à 100 élèves. Et à partir de là, on ne peut pas accepter que 100 élèves par rapport aux mesures barrières, que les 100 élèves viennent suivre vos cours. On mais dans les, les établissements, permettez, permettez, parce ça que ça peut être vérifier également. Voilà, permettez. Mais maintenant, dans les villages où nous avons affaire aux effectifs de 50 élèves par classe, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je veux vous dire, mes enfants, je ne sais pas si là les petits-enfants, mes enfants qui, qui fréquentent dans les écoles anglophones, où ils sont dans les là effectifs de 40 par classe, il n'y a mis pas de problème de mi-temps là-bas. On a instauré les mi-temps là où sur. on se retrouve bien avec bien beaucoup d'enfants. Uh, uh, uh, voilà, vous plaît, vous On va aller... J'en ai deux qui font ce système-là et il ma deuxième, une fille, qui fait ce qu'il y Donc voilà, je suis désolé. Sur le plan de... Vous n'avez pas besoin de tout réciter. Alors, au niveau des mesures barrières, avoir la chance d'être avec un médecin sur ce plateau. Je pense que le système de mi-temps, je peux me tromper, a été aussi instauré parce qu'il y avait cette pandémie. Non, c'est... C'est pas... Là, le, la polémique qu'on veut lever n'a pas le droit d'être. Pourquoi Nous, nous avons des, des effectifs plutôt dans les salles. Et en pleine pandémie, la question des effectifs par salle avait été posée. Et... On a, on, nous avons, on a, le, le système éducatif a maintenu les curricula de formation avec les chapitres qui sont bien définis. Je crois que cette année, on a commencé un peu plus tôt pour avoir trois mois de classe par trimestre. Et les programmes sont couverts normalement, mais on gagne en termes de fréquence, c'est-à-dire quoi par salle, on, nous sommes quittés de, de 60 effectifs. Qui, à 30, par exemple, classe pour essayer d'aérer, connaît qu'on n'ait pas la distanciation physique soit respectée dans le contexte de la pandémie. Mais je pense bien que si je passe le contrôle des, des, des pédagogues, je pense que les curriculaires de formation, des élèves, les programmes sont maintenus et sont ouverts pendant l'année. Donc, la question de revenir à 8 heures par jour ne se pose pas. Mais dans le contexte, on doit réviser. On va réviser tout ce qui se faisait avant avec une pléthore de personnes, se fait actuellement en distanciation. Mmh. Donc, surtout en vrai, surtout processus... quand il y a un pléthore de personnes, il y a aussi risque de désordre. On a l'impression, euh, on aurait, très rapidement, oui, peut-être que les, les effectifs pléthoriques, il y a aussi risque de désordre. Vous oui. savez, généralement, ça ne se dit pas parce que ça, on veut dire, généralement, quand les effectifs sont pléthoriques, euh, il y a un désordre dans la classe, euh, il y a remue-ménage, les enseignants n'arrivent pas véritablement à suivre les, les élèves, donc il y a problème. Donc, euh, il est toujours bon. Vraiment, si on pouvait avoir autant d'infrastructures pour réguler et pour que chaque salle de classe ait un nombre raisonnable, au-delà de la pandémie, c'est aussi quelque chose de sensationnel. – Donc, non, le, le problème de volume d'heures de cours ne se poserait pas ?– hein, Non, ça n'a pas de place. Hein? Vous savez, euh, chacun est libre de parler, met à parler, mais à la limite, ça n'a pas de place je dis encore, ça n'a pas de place nous étions tous à l'école hein? nous avions vécu tout ça la mi-temps, moi j'étais élève hein, à l'école du centre ici, étant jeune à mon âge à plus de 50 ans j'ai fait cette mi-temps là hein? on n'avait pas la, la, la, la, la, la, la, la pandémie donc je dis euh, euh, c'est pas la raison on a été brillant, on est brillant aujourd'hui on a fait cette mi-temps là le véritable problème n'est pas à ce niveau non, on dit tout simplement que vu le contexte de l'heure il est très important que les effectifs soient réduits. Merci. Ça de Merci. On va passer à autre chose et avec, euh, avec la, la, la, la permission, hein, euh, la complicité de la régime, on va aller du côté de l'Extrême-Nord puisque euh, nous parlons justement de cette adresse du chef de l'État à, à, à ses jeunes compatriotes dans deux jours. Qu'est-ce que le président va cette fois-ci dire à ses jeunes compatriotes. Nous allons, avec la complicité de la réalisation, aller du côté de l'extrême nord pour retrouver Al-Ibrahim Madi, les conseiller municipal et surtout M. Mohamedou, Amadou plutôt, Amadou Baïguet. Il est un jeune jeune leader. Ce qu'il pense, et en tout cas, leurs attentes par rapport au discours du chef de l'État, le, le, le, le 10 février prochain, on les écoute et puis on revient sur ce plateau. du chef de l'état euh, en ce moment une allocution n'est-ce pas qui va appeler les jeunes à plus de responsabilités, qui va appeler les jeunes à la combativité et qui va appeler les jeunes n'est-ce pas à penser au développement de la nation parce que cette jeunesse qui représente plus de 60 ou presque 60% de la population – Merci beaucoup à la réalisation et surtout toutes nos excuses, hein pour euh, ces, petits, ces petits dysfonctionnements avec euh, nos équipes euh, du côté euh, de, de l'extrême nord. Le temps pour nous de lire euh, quelques messages. Quand on parle de la jeunesse, est-ce qu'on fait aussi allusion aux jeunes formés dans le domaine de la santé aussi, où ils ne sont pas utiles pour la population, ne méritent-ils pas euh, d'être intégrés à la fonction publique euh, ou du moins se contractualiser Bonsoir à vous. Celui qui dit que les enfants du matin sortent à 13 30 là et ceux qui prennent après vont faire combien heures Les horaires dans l'établissement public sont matin, du point matin 7h30, 12h30, soirée 13h, 17h30. C'est une information, c'est M. Zé William qui nous l'envoie. Bonsoir à l'école à 8h de cours par jour. Bonsoir à tous les panélistes. Je suis pour le retour de la parade de la fête de la jeunesse, car depuis deux ans, on n'a plus vécu cet instant de communion entre nous les jeunes, malgré la réduction de l'effectif. Euh, la Covid a fragilisé notre économie. Je me pose la question, quelles sont les mesures palliatives à adopter Il faut également en signer, c'est aussi la, la, la, la responsabilité, quand vous choisissez la voie euh, du message. Moi, je trouve ça stupide et bête. J'espère que selon n'a pas malheureusement fini euh, son, son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bon débat. Le président doit envoyer un SMS aux jeunes pour plus de responsabilités et beaucoup de discipline sur le plan scolaire. Mais je crois que le président, il y a tout un ministre que, euh, qui peut euh, euh, s'occuper euh, euh, de cela. Euh, bonsoir. Le président de la République félicitera certainement les jeunes pour leur implication positive. Ça c'est justement pour ce qui est attendu, ce qui est des attentes pour cette adresse à, à, à, à ces jeunes compatriotes. Bonsoir, le Président de la République félicitera certainement les jeunes pour leur implication positive lors de la CAN et encouragera encore les Lyons et Nota pour leur prestation en termes de perspectives. Le Président de la République annoncera la création de trois nouvelles universités à Je pense que. Cela a été fait. Salut à vous. Dans son message ce 10 février, le chef de l'État euh, va exhorter, exhorter à améliorer les conditions de travail des jeunes journalistes de la presse privée qui sont euh, clochardisés. Euh, Yannick Bicham, depuis euh, Bastos, c'est aussi euh, au promoteur de ces entreprises de presse privée, de, de l'aménager quand même un cadre de vie pour leurs employés. Quand on parle de la jeunesse... On l'a déjà lu. Euh, tout d'abord, bonsoir les panélistes. Le message du président Paul Biya à, à la jeunesse ne peut être que celui d'appeler la jeunesse à ne pas euh, baisser les bras parce que nous sommes fatigués du mot « faire de lance » de nation qui, pour nous, est apathique. Euh, je pense que dans le message, euh, Lucien, euh, du chef de l'État à ses jeunes compatriotes du 10 février euh, 2021, euh, il les invitait déjà à ne pas, à ne, à ne pas désespérer. Il a parlé des de, de, de transitions générationnelles. Il a parlé justement de ces opportunités qu'offrait euh, la, la, la décentralisation. Et on a vu le 28 décembre 2021, quand même, certains décrets euh, qui vont dans ce sens. Euh, certaines compétences qui ont été transférées à, aux collectivités décentralisées. Je pense que le président pourrait pourquoi pas rester euh, sur cette lancée et inviter, prendre des exemples comme Francis Nganou, qui est l'homme le plus fort du monde, lui qui est Camerounais. Je crois qu'il faut même d'ailleurs, au-delà au de continuer, je vous ai dit que le président de la République reste cohérent, sinon constant, par rapport à la jeunesse. Au-delà de tout cela, il faut aller dans le sens de l'innovation, de la créativité, à ce qui concerne les jeunes. Vous, vous savez... De plus en plus, euh, le système scolaire euh, se fonde dans le professionnalisme, dans la création euh, des richesses et les jeunes aujourd'hui devraient bénéficier ou alors chercher à bénéficier de toutes les opportunités qu'offre non seulement le gouvernement, mais également euh, tout ce que nous avons comme ONG, comme euh, mondialisation pour aller dans le sens de la création. Parce qu'aujourd'hui, il faut de plus en plus, et ça je continue à dire ça aux jeunes, de ne plus penser que euh, la seule parade, c'est la fonction publique. D'ailleurs, et même en parlant de fonction publique, le président de la République a lancé plusieurs concours, que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la gendarmerie. Bref, quel est le sens même du chef de l'État C'est la recherche permanente. Non seulement de la création des emplois, ce qui concerne les jeunes. Je n'ai pas de chiffres ici, mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de créations euh, d'emplois. Mais également la prise en main des de jeunes. C'est un, un, un projet accompagnement pour jeunes. Le voilà, final, il y en a beaucoup. Euh, J'ai 2020 qui a, qui a financé mais au moins 5500 personnes. Il y en a jeunes. beaucoup, euh, si on recherche, mais également la prise en main des jeunes à ce qui concerne leur responsabilité à ah. ce qui concerne notre pays. Parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui si ces jeunes-là ne vont pas dans le sens de la responsabilité. On fait comme ça, comme pour mettre de côté ce qui se passe au Nord-Ouest, -Sud Sud-Ouest. Mais ce sont les jeunes qui sont instrumentalisés, mais les, qui les instrumentalisent. Au-delà des partis politiques, de certains partis politiques, entre guillemets, mais également de certaines personnes qui sont installées ailleurs, tapis dans l'ombre, alors que leurs enfants euh, euh, coulent euh, euh, douce à l'étranger, mais qui instrumentalisent nos jeunes ici au Cameroun, donc le président de la République reste constant à demander aux jeunes d'être responsables de prendre leurs responsabilités. à moi parce aujourd'hui, il y a cette transition qui va obligatoirement jouer à ce qui concerne des générations c'est-à-dire nous sommes obligés de laisser quelque chose à nos frères et c'est comme ça que le monde est fait mais il faudrait que ce que le chef de l'État va nous léguer un jour que nous continuerons à assumer cela avec responsabilité, avec éthique, avec développement, avec amour de notre pays. Et cet amour constant du drapeau national. Alors et aujourd'hui, et cet amour du vivant ensemble, aujourd'hui, le leitmotiv du chef de Alors Lucien, en 2021, euh, le président avait parlé justement, euh, on l'évoquait tout à l'heure, de la transition générationnelle. On a quand même un exemple palpable, le docteur Mouhamadou, euh, qui n'a pas 43 ans, qui ne trahit pas un secret, mais qui dirige un hôpital aujourd'hui. Oui. Pas modestement, je vais dire, ne vais pas dire dans le... Je ne suis pas... Il faut me taguer ma propre tibitude en disant que je suis pas mmh. Mais ce que je sais, c'est que le, les messages sont, sont clairs. Le président de la République, son excellent Paul a toujours voulu mettre dans la tête des Camerounais, dans la jeunesse, la culture de l'excellence. La culture de l'excellence qui passe essentiellement par l'abnégation, le patriotisme, également œuvrer euh, dans, dans, dans, dans le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément euh, être à la fonction publique, mais faire bien ce qu'on veut faire pour aider, pour privilégier l'intérêt commun. Ça, c'est une clé. Et puis, cela va tu contribuer à préserver l'unité national C'est ça le fondamental peu importe, c'est une échelle d'excellence qu'on qui, qui, qu va gravir en allant petit à petit. Mais ce qui est vrai, c'est que chaque Camerounais jeune doit chaque jour perfectionner son art. Peu importe, bien sûr, en prenant comme contexte la conjoncture. On ne va pas dire qu'on aura tout, mais on doit faire le maximum de ce qu'on peut faire avec le minimum de moyens que nous avons. Mmh. Et il a même dit l'année passée, et il a répété. Allons, comme Nganou, si on veut prendre un exemple cité, ah. à l'étranger, travaillons et revenons construire notre pays. Tout à fait. Et je prends encore pour exemple et comme modèle les forces de défense qui sont impliquées dans euh, la défense du territoire. Ce sont des jeunes qui sont là-bas et ils font le travail avec abnégation et, et patriotisme fondamental. Ah. Alors, Cyprien euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, on a retenu quand même euh, des phrases assez fortes euh, dans cette adresse euh, du chef de l'État en 2021, qui pourrait d'ailleurs euh, euh, revenir, lui qui disait, je cite, euh, l'année dernière, chaque génération a sa mission, et la mission de notre jeunesse aujourd'hui est effectivement de consolider la paix. Et là au moins vous êtes d'accord avec tout ce qui se vit et, euh, dans certaines régions. Euh, de, de, de notre cher et beau pays. Il faut dire effectivement que chaque génération a sa mission et elle doit l'accomplir ou la trahir. Et moi, j'ai horreur de ces jeunes qui font dans la langue de bois. Euh, les problèmes des jeunes, ils sont connus. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du problème d'insertion socioprofessionnelle. On nous a dit ici, bon, il y a des concours dans la police et autres. Et mon voisin, qui lui-même est fonctionnaire, estime que les autres jeunes n'ont pas le droit de rêver aussi d'être dans la fonction publique. C'est un problème. Parce que je ne sais pas si vous, docteur, si vous n'étiez pas dans la fonction publique, si vous seriez, en, si, euh, en train de nous de, de parler avec autant d'aisance que vous le faites ici ce soir. J'ai dit que le que pays a aussi construit. À, être, euh, à la fonction publique. On a cité l'exemple de Monsieur Biwole l'année dernière qui a la Générale Atomique. et c'est pas parce qu'il est a la fonction publique camerounaise. Nous ne disons, disons pas pour nous-mêmes, au Front démocratique révolutionnaire, nous avons euh, un programme qui est celui d'industrialiser le pays. Parce que le, le salut ne se trouve pas dans la fonction publique. Il faut industrialiser le pays, il faut créer des emplois, il faut créer le plein emploi. Il faut des réformes économiques euh, euh, sérieuses. Pour que le pays s'industrialise, qu'il crée des emplois pour sa jeunesse, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, euh, j'ai entendu dire, vous avez abordé tout à l'heure le conseil régional. Et là, on a mis les conseils régionaux en place pour créer. Je sais le pas processus de décentralisation. Qui et... a du plan d'alerte D'ailleurs, euh, je, je crois que ceux qui nous ont suivis ont suivi le conseil régional tout à l'heure, qui qui dit, et il l'a dit en mon vision sauf s'il veut faire comme ses amis et la mauvaise foi, et il l'a dit tout à l'heure que le ministre a autorisé, enfin a lancé euh, l'utilisation le, le, le, le, le, du budget, mais que à leur niveau, ils ne comprennent pas jusqu'à présent euh, ce budget, ils n'ont pas encore la possibilité ou les possibilités même de l'utiliser. Dieu sait à combien ces budgets, les budgets des conseils régionaux, ces chiffres aujourd'hui, il n'est pas, pas un budget qui est de nature à créer quelques emplois que ce soit, à structurer l'économie. À... Donc, moi, je, je pense que nous faisons... Le président connaît les problèmes des Camerounais. Et moi, je suis convaincu que parfois, nos amis d'en face aiment faire dans la démagogie. Ils aiment faire dans la démagogie en commençant par... Euh... Quelquefois aussi euh, par le président lui-même. Parce que lorsque vous, vous entendez, il entendez, lorsque le président parle de transition générationnelle, et que euh, dans la plupart des structures de l'État, vous voyez, c'est des ancêtres qui, qui, qui sont de ce côté, et vous avez envie de savoir de quelle transition j'ai. la reine d'Angleterre. Oh, la, la Est-ce que c'est l'âge qui, à ce moment, vous le savez vous savez, monsieur... C'est juste une question. Est oui, oui, oui. Question. Là, j'ai un problème. Là, j'ai un problème. Il y a des responsabilités dans la vie que quelqu'un qui a dépassé 75 ans ne doit pas exercer. Mais en il y a, y a une telle pression. Un, quand on... Quand, euh, Alors, le président... Un grand-père décède peut-être en on dit... – C'est une bibliothèque qui s'en va. – Oui, mais c'est une bibliothèque. Donc, il il a dit qu'il qu doit règle. rester en retard. Il donne Merci des conseils. Et les opérationnels, ceux qui sont encore de la, de la vigueur, ceux qui peuvent encore rester devant des dossiers pendant 8 heures, 12 heures de temps, ils sont les opérationnels. Là où vous avez, ces, ces, des, vous avez des gens d'un certain âge... mais vous voyez bien que la vice-présidente de M. De monsieur Biden n'a pas 70 ans. Non, mais écoutez, vous, qu vous comprenez, pas comment comment Biden, lui vous qu comprenez que c'est elle qui fait le Non, non, non, vous ne connaissez pas comment fonctionne la Constitution camerounaise. Ne dites pas n'importe quoi aux Camerounais. Ne dites pas n'importe quoi par rapport à ça. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et si vous pensez que c'est en étant, en faisant ce que vous voulez faire Non, C'est pas vrai. Il faut éviter de faire ce que vous voulez faire Pourquoi vous dites ça Je dois dire on va calmer. On va se calmer. Tiens, vous allez de le laisser. Vous, vous, hein. vous, vous avez encore 30 secondes. Bon. Vous Mais avez encore 30 vous 30 secondes. Allez au bout de votre pensée. C'est le débat. Non, c'est plus. S'il vous plaît, débat. Lucien, laissez Cyprien aller au bout débat, de là. sa pensée. Allez Donc, lése, moi, j'ai dit qu'il y a. Une, le président parle de transition générationnelle. Mais aucun geste concret, parce qu'entre les déclarations et les actions, les actions ou les actes parlent mieux que les discours. Et c'est pour ça on, que on moi vous je... A, on vous a présenté un jeune médecin. Est-ce est que vous ne savez pas que dans certains pays, il y a des gens qui ont 43 ans, qui sont ministres et Lui n'a même pas encore 40 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a dans certains pays, euh, où nous prenons souvent des exemples, des gens de 39 ans qui sont ministres, ne pensez pas qu'être médecin veut dire qu'on a atteint le sommet. Non, il dit une, une, une formation hospitalière. Même. Ben, vous savez combien de jeunes dirigent des formations et là, hospitalières Il a au moins 300 collaborateurs. Dans le grand pays du monde, vous savez, mmh. le les, les, les, les nombre de, de, de, de personnes, de jeunes qui, qui dirigent les formations hospitalières. Mmh. Une formation hospitalière ne saurait dire qu'on a, on a un, un exemple C'était un exemple. Bon, c'est un mauvais exemple, monsieur. Mmh. La transition générationnelle veut dire que vous mettez des gens là où ils peuvent influencer fondamentalement la marche du pays. Bon, mmh. ils influencent certainement la marche du pays. Est-ce que la santé, la santé, la santé. Il n'est pas c'est la santé. Non, mais ils soigne quand même. Vous, frères, vous avez de la meufoie à Famba. Ah. Bon, monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez non, monsieur, Vous ne passez, passez pas pour l'avocat du diable. <rire> Venons, je ne sais pas ce que vous voulez démontrer. J'ai dit, si vous démontriez ce brillant médecin et que vous me disiez tout à l'heure, voici le ministre de la Santé du Cameroun, je vous aurais écouté. est d'ailleurs jeune aussi, il faut le dire. L'actuel ministre de la Santé est publique. C'est vous qui le dites. Donc, de toutes les façons, moi je vais dire qu'on ne voit pas la transition générationnelle dont parle le président, même, même, même à titre euh, de dessin. Mmh. C'est juste des mots pour distraire et moi ça me pose un problème parce mmh. que je, je considère que lorsque le président dit des choses, lorsqu'il dit quelque chose, cela doit être fait. Mmh. Mais lorsqu'il dit... Mmh. C'est là pour, pour pas, permettre à aurait de... de, de, de lorsqu'il dit et parle de transition générationnelle, et qu'à l'observation, on constate que la plupart des institutions stratégiques de ce pays ont à leur tête des ancêtres, ça me pose un problème. – Ancêtre. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il faut tout peindre en noir quand même ?– Vous savez, c'est la spécificité des Siffriens. De euh, il va passer toute une émission à, à contrer ce qui n'est pas contrable. Donc euh, moi, je ne saurais apprécier ni soutenir ce qu'il dit. Il y a quand même des choses qui avancent à des moments, mais moi je dis, euh, le président a parlé de la transition générationnelle. Et ça, le moment venu, il nous a dit qu'on se prépare par rapport à cela. Comme il avait d'ailleurs annoncé la venue de la démocratie au Cameroun, elle est arrivée. Et aujourd'hui, c'est la transition générationnelle, que chacun pense, à son petit niveau, que le moment venu, il pourra gérer ou bien il pourra assumer les fonctions qu'on pourra lui donner. Ouais. Quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, quand vous avez la lourde responsabilité de gérer un pan, préparez-vous à le faire. Or, vous savez, Cyprien lui peint tout en noir, parce que... Je et, peint en noir, mais comprenez... Vous n'avez pas la parole. Euh, pas Cyprien, s'il vous plaît, laissez-le aller jusqu'au bout. Comprenez déjà que Cyprien... Peut-être que vous ne l'avez pas compris sur ce plateau, il aspire aux fonctions de président de la République du Cameroun. C'est exact. Donc, là où il est assis, et sa cible privilégiée, c'est l'homme du 6 novembre, l'humaniste Paul Biya. Mais je me demande, a-t-il ces qualités que notre papy a, notre champion a Dieu seul sait, il pourra répondre, mais à mon humble avis, je ne vois pas Cyprien en train d'avoir ces qualités-là. Or, pour être un bon président, il faut avoir ces qualités. La critique euh, n'est pas forcément mauvaise, mais on ne peut pas vivre que de la critique. Parce qu'à un moment, je dis à, à Cyprien, proposez aux Camerounais des solutions viables pour changer et pour cette transition-là. Mmh. Et c'est de bah, ça qu'il est question. Merci. Donc... Bon, vous allez dire merci, peut-être parce que quand Cyprien prend la parole pour 10 minutes, pour ne pas dire autre, mais moi, poliment, je dis, euh, comme je respecte un président de parti politique, euh, même fut-il un parti de 10 militants, euh, je, bon, par je, rapport je euh, au RDPC qui est euh, euh, la maire... Euh, oh, honoré, honoré, pour, oui. pour qu'on avance, on a... Euh, plus de 100 messages qu'on a déjà reçus. Oui. On, va, on va liquider quelques-uns et on va on repartir pourra... euh, euh, du côté euh, de la régie pour prendre juste après la lecture de ces quelques messages qu'on va prendre au pif pour prendre le regard de Jean-Pierre Foubounana. Vous savez, c'est une rubrique qui reste toujours attendue par les téléspectateurs. – Bon, je ne dirais pas émission. non, mais ayez souvent l'habitude de ne pas défendre quand on va atomiser, mais c'est prien le futur. – On n'est pas là pour atomiser, on aurait. Alors euh, pour réduire comment faire pour réduire l'autocréat des chômages, des chômages, des jeunes plus de 50% des diplômés sont sur, sur la moto. Bonsoir, l'éducation est majeure pour tous les citoyens. Les cours ne doivent plus euh, s'arrêter à 13h. C'est 8 heures de cours par jour. En effet, la sortie des cours à 13h pourra être l'objet d'un échec énorme énorme, et d'un retard pour les apprenants signés Dieu de King Game depuis euh, le quartier polytechnique, polytechnique à, à Yaoundé. Bonsoir le plateau, très belle émission. Je profite pour passer un bonsoir sympathique à mon oncle à Konos et Honoré, M. Ovouni Sol Sol Sol Solmon. Euh, bonsoir à vous. J'aimerais demander à ce monsieur qui veut à tout prix être président s'il lui-même a encore cet âge, s'il estime que les autres sont vieux. C'est une question. Par rapport à la distanciation sociale dans les écoles, je ne vois pas son importance étant au quartier, rien n'est plus respecté. Bonsoir, Vision 4. Par rapport à la distanciation sociale dans les écoles, on a bien lu, a lu euh, ses messages. Bonsoir, c'est Massifa Clément, Hint de Puybertois. Si quelqu'un te déteste, sois tranquille, car l'arbre qui porte les bons fruits reçoit le plus grand nombre de cailloux. Juste pour vous dire que son Excellence Paul Biya, il est le père de l'humanité et il sait comment nous proposer les emplois. Voilà, c'est ce que pense euh, ces téléspectateurs qui nous regardent depuis Bertrand. Moi, j'aime pas cette fête à caractère colonial et tout ce qui va avec des discours politiques non fondés, parfaits depuis Créby. Euh, Bonsoir à tous les panélistes, c'est Christian depuis une colmessie. Là, on demande de travailler avec abnégation, engouement, etc. Mais pourquoi longtemps les jeunes enseignants sortis d'école, écoles, d'institutions, ne sont pas encore intégrés Je pense que euh, on les intègre par vagues. Bonsoir, monsieur le modérateur. Changez un peu votre ligne éditoriale. Je n'en ai pas une, rassurez-vous. Monsieur Emmanuel, signez également avec votre nom. Emmanuel, c'est un prénom. C'est aussi cela la responsabilité. Bonsoir. Quand vous parlez des mi-temps, parlons, parlons pas de ce que les effectifs sont assez dans nos établissements. La Covid n'a rien à y voir pour le moment. Bonsoir Le Plateau. Nous n'attendons plus rien du discours. Regardez, certains concours sont réservés à certaines personnes, même les eaux et forêts. Combien de milliardaires sont sortis du Piazzi et les filières théoriques sont débouchées avec les masters en histoire. Voilà le concours. Bonsoir, j'attends du chef de l'État aux jeunes deux choses, la contractualisation de ces jeunes qui exercent de façon précaire dans les hôpitaux depuis des années et l'augmentation des salaires des fonctionnaires qui, ma foi, sont dérisoires et irrationnels vu le coût des vies intenable, Monsieur Laminou, depuis… Alors on va, on va du côté de la régie et trouver euh, Jimmy Lagaffe pour prendre euh, cet élément de Jean-Pierre et Foubo Nala, le regard de Jean-Pierre et nana Paul Biya s'est donc adressé ce jour aux Lions Indomptables, au lendemain de la 33e canne que le Cameroun a organisée. Le chef de l'État a tenu par un message au capitaine à féliciter l'équipe nationale. Certes, Vincent Aboubakar et ses camarades n'ont pas remporté la coupe. Leur maillot ne sera pas estampillé de la sixième étoile cette fois-ci. Mais le président de la République a voulu surtout retenir leur bravoure, leur esprit de combativité, la confiance qui les anime devant l'adversité, la foi qui fait qu'ils ne baissent pas les bras, jamais, même quand tout semble perdu. Le match pour la troisième place contre le Burkina Faso est symptomatique de cet état d'esprit. Mené 3 buts à 0 à 20 minutes de la fin de la rencontre, les Lions indomptables ont contre toute attente renversé la vapeur et remporté la victoire. Sur ce stade Madouaïdjo où ils n'ont plus jamais perdu de match depuis le 6 décembre 1988, ils ont fait parler leur morale de vainqueur et leur esprit de gagneur. Ces qualités qui portent un nom au Cameroun. C'est le fighting spirit. C'est le Hemley, comme disaient les Bassa, cette foi inébranlable en la victoire finale. Cette conscience que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Les étalons du Burkina Faso en savent quelque chose. Le président Biya invite donc les lions à garder au long flambeau dans les confrontations futures qui les interpellent. Cet épisode des lions à la canne ne pouvait mieux tomber en cette veille de fête de la jeunesse. L'équipe nationale a souvent été présentée par Paul Biya comme le modèle à suivre par les jeunes. La jeunesse. Ceux qui ont entre 15 et 64 ans au Cameroun occupent 54,62% de la population totale. C'est le fer de lance de la nation. C'est le Cameroun de demain. C'est dans cette tranche d'âge que le pays puise l'énergie qui lui permet d'avancer. C'est au milieu de cette masse d'hommes et de femmes que doivent émerger des figures qui vont servir d'exemple. De temps en temps, Paul Biya nous en parle. Dans son message à la jeunesse, le 10 février 2021, il a évoqué l'exemple d'Alphonse Tema Biwele. Ce dernier est né à Bafoussam en 1992. Il habite San Diego en Californie. C'est un jeune physicien opérant dans la fusion nucléaire. Après un passage à General Atomics, il est repéré par la NASA qui le recrute en janvier 2021. Il est membre de l'American Physics Society. Babette Christelle Chonang a été aussi recrutée par la NASA. La camerounaise est aussi physicienne. Elle est titulaire d'un PhD en océanographie. C'est à ce titre que la NASA l'a engagée pour la recherche des solutions au changement climatique. Bolbia a également cité Tister Vanderjob ce 10 février 2021. Ce jeune mathématicien a décroché un PhD à 22 ans. Le département de mathématiques de l'Université de Grenoble en France croit en lui et l'a recruté en 2021. À ces trois talents précoces, on peut ajouter d'autres jeunes valeurs sûres. William Jaelon, premier noir à développer un drone civil en 2015. Cet ancien prix d'excellence aux journées de la recherche scientifique lève beaucoup de fonds à l'étranger pour la recherche et le développement de sa structure qui concurrence déjà les grands noms du secteur du drone à l'international. En collaboration avec l'IAI, William Jaelong, ce fils de bonnets dans le Mungo, a mis sur pied un laboratoire de recherche en robotique. Ajoutons Arthur Zan, ingénieur de Polytech à Yaoundé, et inventeur du cardiopathe, et madame Djaëli Amadou Amal, romancière et lauréate du prix Goncourt des lycéens en 2020. Que dire alors de Francis Ngannou Le natif de Batier a fait valoir sa masse musculaire il y a un mois en reprenant brillamment sa ceinture de champion du monde de MMA, dont on a voulu le frustrer à un moment. De beaux exemples et bien d'autres pour notre jeunesse et symbolisent le Cameroun qui gagne, le Cameroun tel qu'on l'aime, à mille lieux des paradis futiles et fugaces de la drogue, de l'exhibitionnisme, du sexe, de l'alcoolisme ou du terrorisme. On va dire merci, hein. merci à Jean-Pierre et Foubou Nana pour ce regard des modèles de jeunesse cité dans cet élément de Jean-Pierre et Foubou Nana. Vous êtes d'accord avec moi, Aimé euh, euh, euh, Cyprien oh, oui, alors, oui, je alors, suis d'accord avec, suis avec, euh, avec, avec vous, je, je, suis, je suis partiellement d'accord avec Jean-Pierre. Mais, mais je crois qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Euh, quand moi je viens ici, c'est pour communiquer, c'est pour m'adresser aux Camerounais, c'est pour leur dire ce que nous avons en termes d'expertise, de, de vision par rapport à l'avenir de notre pays. Je ne viens pas ici atomiser les gens. D'ailleurs, le mot atomiser, je le trouve très léger. Donc, euh, moi j'ai dit que euh, quand je viens ici, ce n'est pas pour venir d seraire, pas pour Mais venir. président Olingao, vous, vous en recevrez Pis que ça, quand vous serez non, à de D'abord, ce, ce qu'il dit, il dit des choses. Moi, je veux qu'on parle des choses sérieuses. Mais qu'est-ce qu'il dit Et est pas passé quand je dis. Non, vous n'avez pas me demander. Vous dites vous proposez. Proposez à qui et quoi Aux Camerounais. Oui, mais c'est pas. Adressez, vous monsieur le futur président. Oui, bien sûr. Aux Camerounais parmi les Camerounais. Oui. Adressez-vous à nous. Je ne dois pas vous proposer Votre bilan d'action n'est pas seulement Sur Paul Donc, Paul Biya a déjà fait ce qu'il a Monsieur Akono Je ne pense pas que vous soyez En mesure de parler De programme à programme avec nous Vous n'avez pas les capacités de le faire Comment ça Donc je propose quand je viens ici c'est pour dire aux Camerounais Nous savons pas Qui a un programme Qui peut faire mieux que celui que le parti dans lequel milite M. Zakon vient défendre ici, c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je ne viens pas ici pour atomiser par des dignités. Vous n'avez pas, pas les chiffres, les statistiques du Front démocratique révolutionnaire. Donc vous faites des petits coups en dessous de la ceinture. Moi j'ai dit, il faut, on vient ici pour construire. Et il faut dire des choses qui sont utiles aux Camerounais. Le nombre de militants, machin, c'est seul nous. Nous, nous, et nous, statistiques, savons qui nous avons. Ouais. Si vous étiez notre militant, peut-être qu'on aurait accordé un peu de Mais président, -ce à ça. peut ce qu'il ne faut pas élever le débat. Non, c'est que vous dire que non, ben, vraiment, vous avez votre dois, marche, vous devez arriver. Nous, tout à fait. Et, et, et nous, moi, et je, je, des je, des et des je ne veux pas être distrait, donc. Tout à fait, Je ne veux tout donc être discret, pas être distrait par des gens qui viennent avec des arguments, je vais atomiser en parlant du nombre de militants. Ça, ça ah. ne sert à rien, ça n'aide pas les Camerounais Je parle de des – oh, oh, oh, oh. Vous en aurez, vous en aurez, hein. quand vous serez à ce niveau. Oh, – euh, Non, sera... non le, le, hein, j'en aurai quand quoi, quoi? ?– C'est des insultes, les gens mais vont aussi parler au niveau des réseaux sociaux. – Ce pas des insultes, moi j'ai pas peur des insultes. Je J'ai dit qu'il faut discuter des choses sérieuses. Hum. Et des insultes, moi je ne suis pas quelqu'un qui… – Non, oui, bon, mais ça ne veut pas dire la que la quand on est sur un programme, qui est calibré. Où on a besoin d'édifier les Camerounais. Que les gens prennent nous ce temps-là temps pour nous distraire et pour dire qu'ils atomisent. Ils atomisent qui Vous n'avez pas les qualités de m'atomiser. Ils nous laissent quelques Moi, Je de sur, des choses, importantes. Oui, sur des, des choses importantes. Vraiment. Je dis que le président de la République lui-même c'est ce dont les Camerounais, la jeunesse Camerounaise a besoin. Et nous, nous savons ce que nous proposons à la jeunesse Camerounaise. Une formation efficiente. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé par dire que ne serait-ce que et je ne suis, je ne suis vraiment pas d'accord avec le, le, le médecin qui parle des curriculaires, qui peuvent être euh, gérés dans la le le, le, le, le, le mot. donc non mais naturellement allez-y allez-y allez pas. allez vous n'allez pas répondre euh... j'ai dit que moi j'ai dit que le président a parlé de transition générationnelle. Et pour qu'il y ait une bonne transition générationnelle, il faut que les, la jeunesse camerounaise soit bien formée. Mmh. Et pour qu'elle soit bien formée, il faut qu'elle soit suivie. Et pour qu'elle soit suivie, il faut que le volume de travail qui doit être fait par les enseignants pour leur donner une, une formation efficiente soit effective. Mais on parle de là. Et maintenant, le deuxième problème fondamental de notre jeunesse, c'est les emplois. Mmh. Tout le monde le sait. Mmh. Et au regard donc de la politique non, économique... On doit pour mettre les emplois dans deux jours. C'est-à-dire, parce qu'on parle de, de Moi, je n'ai même pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Moi, j'ai dit que le programme révolutionnaire de redressement national, qui est notre programme économique, et le corporatisme libéral, le corporatisme camerounais, que nous avons pensé comme système économique qui doit accompagner notre programme, parle d'industrialiser le pays et d'arrêter une stratégie de plein emploi. Mmh. C'est-à-dire que, je, je, moi, je ne sais pas si... Vous je allez juste par là parce que nous laissez plus assez de temps. Dans son orientation... Euh, a déjà suffisamment structuré l'économie du... oui, en oui, oui. termes d'industrie. Hum. Donc, je n'ai rien à lui proposer. Je n'ai rien à lui dire sur ce qu'il a à dire à la jeunesse. Mais hum. moi, j'ai dit à la jeunesse ce que nous allons faire lorsque nous serons aux affaires. Merci. Alors, le docteur Emmanuel des... Mohamadou, on, on revient vous bientôt. <rires> <rires> Alors, selon vous, sur quel levier devra peut-être appuyer le chef de l'État dans quelques heures, dans cette adresse, euh, à ses jeunes compatriotes euh, à l'occasion de cette 56e fête de la jeunesse. Moi, je, je pense qu'il va, il va rester dans la, la continuité de ses dires. Il va nous demander de continuer à croire au pays, de rester meilleur dans nos domaines respectifs, peu importe ce qu'on a à faire. Si on est cultivateur, qu'on soit le plus grand cultivateur. Si on est euh, ouvrier, qu'on soit le meilleur ouvrier. Et c'est dans cette communion d'excellence qu'on fera un pays. Et bien sûr, euh, en dehors de tout ce qu'il y a comme culture de la haine, de la violence, il faudrait bien que tout le monde espère en son pays, croit en son pays. Et tout cela dans un foisonnement où il n'y a pas de clivage et pour que le camion reste un indivisible et dans cette communion là on pourra faire mmh. réaliser par exemple comme on a fait mmh. une canne excellente mmh. avec des images qui resteront éternelles très sucrée par ah, exemple parce ah, que parce que il faut bien dire les cérémonies euh, d'entrée et de sortie sont à la hauteur de ce ce que, qu Cameroun, de ce dire. que les camerounais sont capables de faire. Mmh. Merci. Alors, on, on va bientôt se séparer. Euh, Lucien, vous êtes encore jeune. Euh, sûrement, vous avez la, les attentes par rapport à ce, à ce discours euh, du chef de l'État, à ses jeunes compatriotes. Et pour vous, quel serait le message, la continuité qu'on venait de l'évoquer, de le souhaiter, euh, docteur Mohamedou Je crois que lorsque nous venons dans une émission importante, il ne faut pas laisser les jeunes euh, être éparpillés. Je ne peux pas quitter ici sans fustiger le fait que maintenant, le président de la République ne juge que par rapport à son âge. C'est vraiment euh, déshonorant, de ne pas connaître tout ce que le président Paul Biya donne au quotidien qu'il a donné à ce pays. Quand on regarde ailleurs que la première puissance du monde, M. le président Joe Biden, euh, n'a pas, euh, pas 50 ans. Mais aujourd'hui, euh, ça marche au niveau des créations d'emplois. Tenez, en 2020... En 2020 2020, 20, oui, le on a créé 331 000 emplois. Ça, c'est les statistiques que nous avons au niveau du Bureau international du travail. Et je pourrais vous citer à ce qui concerne 2021 euh, bientôt. Donc, nous ne voulons pas ici démontrer à suffisance l'âge du président que c'est ça qui fait problème au Cameroun. Nous voulons ici voir qu'est-ce que le président nous a légué Comment il a travaillé qu'est-ce que nous pouvons en bénéficier aujourd'hui Les jeunes ont besoin de se prendre Il faut qu'ils aient la confiance, il faut cet esprit patriotique, le vivre ensemble, l'amour vis-à-vis de notre patrie. Il faut continuer à demander aux jeunes qui sont dans les brousses de revenir travailler avec nous, le président de la République à donner cette opportunité. Aujourd'hui, il faut aller dans le cadre de la sensibilisation et non euh, euh, d'avoir des politiciens des sensations. Mais les politiciens qui peuvent proposer, qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à ce que nous avons aujourd'hui pour aller dans le sens de l'emploi. Donc, je crois que le président de la République est cohérent, constant et je crois que la jeunesse camerounaise doit aller dans le sens de la recherche de l'efficacité par rapport à ce qu'ils font. Si je suis à la Caisse nationale prévoyante sociale, je dois faire mon travail mieux. Je dois le faire bien pour l'intérêt Général. Comme je peux être enseignant, comme je peux être médecin. Et même que moi-même, je peux arriver à créer l'auto-emploi aujourd'hui est important. Alors, mais je dis, aujourd'hui, le président de la République se préoccupe de la jeunesse. Ah, tenez, nous avons donc maintenant les meilleures infrastructures, à partir de là, nous pouvons avoir beaucoup d'Angano, nous pouvons avoir beaucoup de Samuel tout, nous pouvons avoir beaucoup à Vincent. Et et en ce qui concerne ça, tenez, je ne peux pas quitter ici sans féliciter une jeune dame, euh, Madame Christine Minjom, qui est centrale 4 commissaire divisionnaire qui a fait un travail formidable lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations au niveau du stade Amadoua Yudjo. Voilà les jeunes que nous voulons voir émerger, que nous voulons voir porter Merci. notre pays. Alors, permettez également à, à, à, à Honoré de, de, de réagir, hein réagir et puis euh, on, on va se séparer. Il nous reste à peine une minute. Oui, naturellement, j'invite je, les jeunes à suivre attentivement euh, le discours du président, parce qu'il y aura beaucoup d'innovations. Le président a tellement des déclarations à donner et il doit rassurer la jeunesse de notre pays. Et donc, les jeunes doivent suivre attentivement ces discours euh, à la veille du 11 février. Donc, c'est un appel que je lance à la jeunesse d'écouter attentivement ce discours parce qu'il est porteur d'espoir et le message sera un message. Qui va donner du goût, de l'espoir aux jeunes et les rassurer. Donc, chers jeunes, écoutez attentivement ces discours parce qu'il sera porteur de beaucoup de fruits. Merci, hein. on va dire merci au président euh, Aimé-Cyprien Olinga d'être toujours là, de venir quand on a besoin euh, de lui, euh, qui est jeune en tout cas, il est jeune. Qui reste merci, merci. 10 merci. 100, 7, mmh. merci, on va vous dire, on va vous souhaiter une bonne fête de la jeunesse merci président, la place, euh, on va souhaiter également une bonne fête de la jeunesse au au Hamadou qui va reprendre justement la route de son fou. Fouquier dans son lieu de travail, de, de, de, de, de, de, de, de, de service, de travail. Merci à, à Honoré Zéakono. Merci surtout à Lucien de euh, Bidiman, tout en lui promettant que nous allons bientôt marquer un arrêt majeur sur votre institution. C'était un plaisir, tout en présentant nos excuses hein, pour ceux qui ont choisi la voie du message aujourd'hui. Nous, nous on n'a pas pu lire tous les messages. On en a autour de 300. Ce n'est que partir et C'était un plaisir de vous servir. Une fois de plus, merci à toute l'équipe et l'équipe technique. Restez toujours connectés sur les programmes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 A la fin du téléchargement, cliquez sur « Ouvrir » et suivez vos programmes en direct. Où que vous soyez, Vision 4 vous accompagne.